tout le monde. stream l'abdou vers, se l'abdou vers, l'abdou stream l'abdou l'abdou

J'entends bien le son, c'est

Son alerte.

J'attends que le switch marche. Il ah. faut de la chance.

Pant allez, on va vaincre nos deux ennemis. Mon main. Pas toucher mon main. Voici votre champion. Je vais crever. Je le sens.

Je vais crever. Je le sens. Ah oh. En sachant que je joue avec une manette buggée. Non Non <t 'en>

Je pensais qu'il était one. Je pensais one, je chier. Tu fais combien de dégâts ah, ça, bon, ouais. Un ça c'est respectable. Attends. 100... 136. Shield plus PV égale 140. Ta grand-mère. T'as jeté.

C'était un spawn risqué après tout. <muchérisateur>

de tour. Je ne me pas qu'il va avoir personne, d'habitude il y a une masse de monde. Allez, il partage. Je suis dans l'anneau suivant, de la chance.

Ouais mais j'ai pas de chance parce que je peux pas faire mon. Merde attends j'ai pas pris tous les caisses en haut. Attends une minute.

Avoc, je pas, Avoc, mais bon. Justement, je t'adore, Avoc, mais. Notre euh, nos chemins doivent se séparer. Oh! Attends, j'ai pas vu le nouveau skin du mode en

Le de frag a été éliminé. Et si c'était pas le vrai leader de frag hmm. Non je cherchais trop loin. Là j'ai pris un spawn trop calme. Le terre non

Mm-hmm.

Voilà, entre. Oh. La moitié des escouades a été abattue. C'est cool, ça. Excellent, je suis dans l'anneau suivant.

Depuis quand il y a une grotte euh, là Salut Oh non c'est pas une grotte ok.

Aller Est-ce que ça shoot là bas Ouais ça shoot ok. On va grimper dans l'eau

J'ai loupé mon grappin, j'ai entendu quelqu'un marcher.

Okay.

Lancé. Grenade frag lancée.

Oh, PC, PC.

C'est pas ça. <muches> <muches> Waterfuse Fitzroy, à votre service.

Il faut 5 combats par jour pour être en bonne santé. Je rigole, je suis fait de métal. Errer dans l'espace un certain temps, ça vous colle la rage au ventre. Je vous présente votre champion. Évitez de cligner des yeux, vous risquez de me rater. Je suis leader de saut, mais pas de pression.

J'ai mis d'œuvres de retour. Si on en avait, je vous dirais d'attacher vos ceintures. Si je t'ai battu, c'est juste parce que je veux gagner.

Oh, peut enfin, peut pas tomber, si, justement. Je suis leader. Allou. Oh, dans cette je dois avoir un Je pas

Peut-être que si j'ai une chance. Une dévotion super, vraiment super.

Une avoc à place. Crawler, Je <rire> suis pas un crawler. Oh, Je suis proche.

Oh, il y a une invoque quoi mais on a l'autogramme il est loin cet anneau t'inquiète pas il est pas si loin que tu penses

Entradeur... Pas si loin que tu penses. Plus que 45 secondes et l'anneau est loin. Ouais.

Oh huh?

Il leur prend.

Je t'avais dit qu'il était pas si loin, par de spider. Je t'avais dit qu'il y avait un ennemi là-dessus. Non. Parano, c'est tout. La paranoïa, qu'est-ce que c'est C'est moi. Oh, j'ai entendu ça. On va avoir un meilleur backpack. Qu'est-ce que j'ai comme backpack

Ah non, oh. La moitié des escouades est hors combat. Je peux y arriver.

Je jouer la zone, je joue à la zone. Ou oh, peut-être pas, peut-être pas, attends, attends. Ah oui c'est vrai, je suis en trio, Oui. Soit que ça a pris celui-là, soit que ça a pris celui-là. Comme j'ai pas entendu une, par une personne atterrir, je penserais plus pour celui-là du fond.

I right, well,

arrive les amis. Ah j'ai mis tout. Je recharge mes boucliers.

push.

Partir. Je vais partir. Là j'entends quelqu'un arriver là non

Leader de phrase.

J'ai tenté, j'ai tenté, j'ai tenté, j'ai tenté, <tousse>

votre champion. Je Si je t'ai battu, c'est juste parce que je veux gagner. C'est l'endroit idéal pour atterrir. Amenez-vous. Lifeline vous attend.

On va vers la victoire. Manette de merde.

Manche une. Bon, repéré. Premier, Premier frag. frag. Wow. Première victime. C'est un peu comme s'évanouir à la première gorgée. Oh. K.O. Je recharge mes boucliers.

Nouveau leader de frag, hein Contente d'être avec toi. Il y a des munitions lourdes ici Votre attention, il y a un nouveau leader de frag. Gardez à l'œil le nouveau leader de frag.

C'était ultime pareil. Je suis là, c'est bon. Création en cours. Une minute les amis. Putain, elle m'a fait flipper.

que trente secondes au compteur. L'anneau est tout proche. Est la bonne est si je Ici, si vous voulez aller. refaire vos stocks. Affirmatif. 10 secondes. L'anneau est juste là. Patrie de bouclier par ici.

les amis. Je régénère mes boucliers.

Tiens en approche, j'adore ça. Création en cours.

tiré en piste, pareil au départ, prêt à partir. Un gilet de sauvetage se trouve sous le siège que vous n'avez pas. Vous savez nager Mais moi j'ai envie de prendre le fight.

De faire partie quelqu'un.

un jour après tout jour désolé il reste la moitié des escouades ah, je vais faire mon point niveau euh, je vais pas faire mon toilement je vais faire mon okay damage

pour pourquoi j'y vais tout seul pour faire mon 20 euh, euh, mon... 20k, 2k euh, damage. Mais nous. Attends juste. Level 200.

Ça va Manche 2. Il compte à revenir. Attention. Livraison du réplicateur. On nous envoie un réplicateur. Bouclier thermique, ici.

L'IMC juste ici. Bien reçu. Est en train d'être fait. Non. Non, c'est débile de le faire maintenant. On sort les crocs. Je lance le piratage de l'armurerie. Et puis je vais faire maintenant. Hein. Accès à la cargaison. Validation des identifiants. Alerte. Menace détectée.

engrado. Yeah.

un casque ici niveau 3 tact de soutien en approche

Cette direction, c'est la, la, la, la, la. Placez le tiro, fait <rire> chier.

là-bas, à l'attaque Fais pute, Présence hostile repérée

que la nôtre 45 secondes Heureux. je charge mes boucliers et où

L'anneau n'est plus très loin. On a un ennemi par ici.

Une seconde, je me soigne. J'ai percé un bouclier, Nid. Tu passes leader de frag

Je vais explorer par là. Tu sur moi. J'ai repéré une cible là-bas.

par ici. Plus que 30 secondes au compteur. L'anneau est tout. Grappin. Minute, je me soigne. J'ai percé un bouclier et KO Une seconde, je me soigne.

3 3 je lance le missile allez

Allez Combien de kills Combien de kills Jusqu'à combien de kills Huit kills Allez

8 kills avec une manette qui bug, gros. Je rentre, ah, je mais ok. Allez, une petite dernière.

Est-ce que je fais du classé ou bien après, je sais pas.

ça sortit parfaitement un diamant comme moi. Je suis prêt. J'espère que vous aussi. Je connais toutes les routes. Elles mènent toutes. vous voir. Est-ce que c'est moi le meilleur Je sais pas si c'est moi le meilleur. Voici votre champion. Et je suis votre champion.

¿So vale?

Voilà.

moi mon ami, évitons de mourir. J'ai pas eu les armes et on m'a piqué toutes les, les munitions des autres.

pour ma défense, ça. Attends. Comment je fais Non, ça, ça.

Allez. On fait une petite partie de classé.

Of a mop and up,

Je suis fait de métal. Voici votre champion. Hey Rendez-vous à la casa d'Octane pour une cerveza. Je suis leader de saut. Il faut sauter comme ceci. Je suis leader de saut. Louez soit ses propulseurs.

Oh bah je reste là alors.

On se fout tout le monde moi.

<rire> Je <'ai> mets toi un... <rire>

Je vous dire à bientôt pour un nouveau live sur ce c'est AstralFot et Astral Cio Ciao ciao bye bye bye bye bye